Je suis tu un peu Ok fidèles auditeurs et auditrices Vous êtes les bienvenus à notre émission Parlons-en ça tabou Quant à ce qui concerne notre thème d'aujourd'hui Nous allons parler des motifs Qui empêchent les victimes de dénoncer Surtout les violences sexuelles Les gens pensent que c'est comme ça Et parler à une femme que Vous êtes l'égal de l'homme Elle ne comprend pas non plus Il y a des gens qui se cachent il y a la crainte de la stigmatisation dirigée par la famille, les proches et les conjoints. Nous souffrons avec elles, mais ils ont besoin d'être écoutés, d'être compris. Très peu de cas arrivent au jugement final, c'est vraiment très peu. Donc il y a un blocage, il y a une impunité vraiment euh, notoire qui se fait sentir. Les femmes ont peur de dénoncer devant leur mari pour, pour craindre d'être répudiées. Il y a donc une culture d'immoralité qui est déjà dans les têtes des gens. Les gens sont devenus des moi. C'est cette éducation qui modèle cette somme qu'on en société ici et cet homme qu'on en société ici. Donc l'éducation sont tout à fait différente. Là, on va continuer à sensibiliser. On ne sera pas fatigué parce que notre souci est que nous vivons dans une société des droits.